Ben, bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Hein. Vraiment, dans ce bon jour, il y a le bonsoir. Et dans le bonjour, c'est l'instruction du jour. Le soir, c'est la connaissance, la formation. Le soir, on parle, on parle à travers vraiment la parole, parce que la parole en lui-même, c'est vraiment C'est la parole de la vie. Ça nous permet de vivre dans une vie de paix. Cette vie de paix appartient à l'éternel. Nous sommes captifs. Mais vraiment, ce soir, c'est vraiment. Il parle de la délivrance, comment ceux qui sont captifs continue vers cela mais aussi il parle de la foi il parle aussi si tu crois en moi et là Dieu veut, veut vraiment sauver beaucoup qui sont captifs, des peuples qui sont complètement bloqués, ou une famille parfois qui se trouve dans des situations très difficiles et qui n'ont plus rien à manger qui n'ont à savoir comment faire les choses mais Dieu dit dans sa propre Venez à moi. Venez à moi. C'est toujours la délivrance. Venez à moi. Mais voici comment, dans le livre d'Exode, comment Dieu parlait à son peuple. Regardez ça bien. Quand on croit qu'on est seul, quand on croit qu'on marche seul, il n'y a personne pour vous accompagne. Et vous ne voyez pas d'amis, de frères, des amis, soi-disant, occupés des là. Ou aider à droite à gauche et que je ne pas cherché ou pas trouver. Ou pas trouver, ou vous trouvez, c'est puis vous aimer plus bas. Si vous trouvez, c'est puis rejeter. Et c'est là qu'on parle de l'hypocrisie. Mais ne prenez pas cette situation charnelle, mais vraiment d'une manière dans la chair. Ne la prenez pas dans cette réaction, la réaction de la manifestation par sa propre volonté, par sa chair. Car n'oubliez pas, il a dit la chair a été crucifiée. Comment Dieu aussi peut nous accompagner dans ce moment où nous travaillons sur le désert ou dans ce moment où nous sommes emprisonnés? Dans d'Exode 14, verset 19, vas-y. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Alléluia. Mais, ma famille, les peuples qui ont senti qu'il y a pas de problème, regardez ça l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, parti à la derrière eux, la colonne de lui qui les précédait, parti à cette derrière eux, et elle se plaça entre le camp des Égyptiens. Je dis là, là, famille, qu'est-ce qui nous ravine vers vous et si nous ne venir dans ces message-là, à part dans ces messages là pour nous faire des propres chefs en nous, pour nous témoigner des propres chefs en nous qui veulent nous-mêmes, nous voulons témoigner des puissances à l'éternel. Parce que nous l'homme qui venir, mais nous devons témoigner des propres chefs à nous. Arrêtez de chercher reconnaissance à nous-mêmes. Cherchez reconnaissance à l'éternel. Arrêtez chercher de chercher des reconnaissances. Parce qu'il n'y a pas de personnalité dans ce bas monde, le monde mondaine, le monde où la teigne, les perses, les voleurs perses et les robes. Voici, arrêtez de chercher. Cherchez d'abord la reconnaissance, qu'il a la reconnaissance de Dieu, parce que c'était dit dans sa parole, d'abord le royaume des cieux. L'ange de Dieu qui est là devant le camp d'Israël parti. C'est que aujourd'hui, là, vous avez l'ange de Dieu devant vous. Il est devant vous et derrière vous afin de vous séparer de vos ennemis. Voyez le cheminement de la délivrance, le temps de la délivrance. Exode 14 parle de ce moment d'affaiblissement et ce moment d'affaiblissement qu'il allait devant le corps de mais parti et la derrière eux et la colonne de nuée qui les précédait parti et se tient derrière eux. Et là, elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Aujourd'hui, Dieu est en train de mettre une garde devant et derrière afin que vous puissiez marcher vers l'excellence, vers cette libération, vers cette liberté, mais vers cette paix. Parce qu'il dit dans sa parole « Je m'en vais, je vous laisse la paix qui est ma paix. » Cela veut dire croire. Il explique une chose. Si vous cherchez ce royaume du ciel, et ce royaume du ciel, se trouve en vous-même, mais vous cherchez les choses d'en haut, et après les choses d'en bas. Les choses d'en haut dominent, c'est la surdimension, c'est une surdimension des choses qui domine toute dimension terrestre. C'est le naturel au surnaturel, parce que Dieu parle du surnaturel. Et beaucoup parmi nous qui étaient l'ignorance parce le dit dans sa parole « Faute de connaissance, mon peuple périt ». Voici beaucoup qui ne savaient pas, mais vous étiez accompagnés, mais aujourd'hui je dis que vous êtes accompagnés. Ma famille aujourd'hui, tu es accompagné. Il est devant toi et derrière toi afin de te séparer de tes ennemis. Cela veut dire quoi, quoi Il sépare le ténèbre à la lumière. Parce que le dit dans le livre de Genèse, 1, la terre était forme vide. Et, et c'est là mon Dieu a expliqué et que vraiment dit que fait nous vraiment comprendre. Parce que moi, je là pour faire un lot. Dans Genèse, la terre était vide. il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Comment beaucoup sont dans l'abîme, et nous allons virer dans l'abîme. Et dans l'abîme, il dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et il vit que la lumière était bonne. Mais pourquoi vous êtes en des blagues Oh, la lumière, c'est meilleur la ténée. Qui ce que vous la C'est la parole de Dieu. Ah. Alléluia. Qui ah. est-ce dans toute qualité de discussion. Arrêtez de murmurer, arrêtez de Arrêtez de murmurer et arrêtez détruire les ménages. Arrêtez de murmurer, arrêtez à y des gens à droite à gauche. Arrêtez acheter des statues. Parce que, mettons, la colonne de l'année et de ça veut dire qu'il y a quelqu'un de vous crier répondent vous là encore il y a rêvé, ça et c'est là vraiment qu'on va ressenti comment Dieu peut nous séparer du ténèbre le ténèbre c'est tout ce que nous vivons le ténèbre c'est dans ce moment où la est. quand Dieu se donne sur le feu mais il a un vent mais le vent impétueux que nul ne peut résister à ce vent aujourd'hui là Dieu est en train de vous accompagner il y en a qui sont dans cette tourmente et qui se croient seuls et qui sont partis de Jésus. Et c'est le genre qu'on voit tous les jours parfois. Qui sont poursuivis peut-être par le mal. Qui sont poursuivis parce qu'ils ont peut-être du de Qui sont poursuivis. Mais on dit, on dit, on va mettre des meilleurs là. Et là, on met des meilleurs là, on des colonnes de nid là-bas. Mais va séparer de ténèbres. Et bas Et mettre des entre vous et les blagues, mais comme les colonnes pour les et les ne peuvent pas affronter et les ne peuvent pas rentrer à Parce que si on rentre à l'aise, ils vont disparaître. Et c'est là nous allons voir ça. Dans le verset 21, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer en sec et les eaux se fondiront. Alléluia. Toute la nuit. à bien ce moment de nuit, on va dormir. Pendant qu'on va dormir parce qu'on a une difficulté. Pendant on va dormir on va dans une position qui est difficile. Pendant ce sommeil-là, le troublé. Mais te dit, dans ce moment de sommeil, dans ce moment où le corps est au repos, et comment ramener l'âme, le cœur à la paix. Mais il met toujours son serviteur car l'ange de l'Éternel est tout, tout de toi et à côté de droit. C'est là où on est toujours accompagné. Mais si on appelle surtout à l'éternel lui-même, pourquoi vous voulez crier Magog, Pourquoi vous voulez crier toutes sortes de dieux qui nient, le dieu de l'argent Pourquoi vous commence à travers ça Mais si la cabine est où, à nos destructions. Parce que Dieu dit dans sa parole, l'or et l'argent m'appartiennent. Tu veux détruire ton ami parce que tu veux celui-là, tu veux ce travail-là. Pourquoi vous êtes détruit Je dis là, mon Dieu dit où on ça Puis traverser, il va au bout, à ma refaire, il va traverser, il va miner de l'autre côté-là. Mais mon Dieu dit qu'il est miné à ton Toute la nuit, ce vent impétueux à souffler. Impétueux à souffler. Et c'est là qu'on voit. Et c'est là que nous avons vrai. Et c'est là que Dieu nous appelle à rentrer dans une conscience qui lui appartient. Parce que beaucoup voient la manifestation de Dieu. Voient leur de Dieu. Mais le virage il y a un mensonge. Il y a un prend un marie mère de Dieu. Hmm. Oh, il y marie maman Mais il y a un bien Il y a un peu. Il dit. Il dit. Il gens, Tout ça, il et Il dit. Maman Zot, et mi, Zot, mais, mi, C'est ça qu'il a expliqué. C'est ça qu'il a expliqué. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'esprit et de feu. C'est un Dieu qui a le vent, et son vent, là, le vent, le vent de quatre faces. C'est une vent très puissante. Et je dis là, famille, à mon bien, abandonné ça, mon dikabao. Et j'ai monté toute manifestation, j'ai monté toute bénédiction en haut. Mais quand il y a une résurrection, en résurrection, comment il refoula la mer par le vent d'Orient qui souffle avec impétuosité? Les enfants d'Israël entraient au milieu de la mer, à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. On dit vous pouvez traverser parce qu'à gauche et à droite, il est en train de dépouiller de tous vieux vêtements. De tout chair qui battait bon. Il est en train de dépouiller de tout ça parce qu'il est en train de faire au travers ces moments-là et tout le grondement-là va être dans ces ligues à fait. Mm. Mais c'est ça qui a aujourd'hui. L'éternel regarde le corps de l'éternel depuis la colonne du feu de la nuit et il se met en désordre. Dans le et il ôta les roues de leur chat. Ah ben aujourd'hui, il y a des gens qui au démonté la montée qui ont été en Voici là, il disait pour suivre là, il est tombé en bonne. Parce qu'il part pas gloire de donner la justice pour l'éternel, parce que son injustice, il a fait ça, il a fait. C'est ça, mon Dieu, qu'il a crié au premier Mais il a crié à la résurrection. Il a crié à la résurrection. À la résurrection, afin de passer dans la Bible. Et de déposer tout ça, il n'est pas bon. Et pour venir vers lui, pour libérer. C'est là qu'il part le dépouillement du vieil homme. Parce qu'en nous, il y a ce vieil homme. Et ce vieil homme, c'est quoi Quand nous étions dans le monde, nous faisons n'importe quoi. Et ce vieil homme, c'est l'inconscience. C'est l'inconscience. Nous sommes inconscients des choses. Cela m'est arrivé aussi. Parce que Dieu nous appelle au pardon. Mais il nous appelle à l'amour. Mais il nous appelle à la compassion. La femme qui a péché, adultère. Et il le dit, qui n'a pas péché, jette la première pierre. Et quand vous entrez dans Paul, là, nous allons entrer à ce moment-là. Et vous allez comprendre. Dieu nous appelle surtout à marcher. À marcher selon ses commandements. Selon ses ordres et ses ordonnances. Amen. Mais de suivre le serviteur. Mm -hmm. Et si vous êtes comme ça, vous pouvez que vous dire qu'il fait fait Parce que s'il fait là, il peut faire mal. Et c'est là le plus petit de ce monde, sera le plus grand de le royaume des cieux. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Amen. Pas de fois, parce y a des gens qui ont été détruits. Pas de fois, peut-être, il y a 7 voitures, 8 voitures, et que vous ne faut pas dire. Et il y a des Il a voyé mon qui Pas de fois, il y a en l'air ça ça été détruits. Ça, c'est égyptien. Pas de fois, parce que je dors pas à manger à l'éveil. Il n'y a où se trouve ce moment de passer à l'autre bord? Le vieil homme est détruit. Où se trouve ce nouvel homme? Cette nouvelle, ce nouvel homme, cet homme-là, c'est la renaissance d'une vie, c'est la reconnaissance des cieux. Et c'est ça, mon Dieu, qu'a dit dis là. Et c'est ça, il veut mener nous à faire nous comprendre. jean mon Dieu peut faire les Égyptiens, c'est toutes ces qui qui fait ceux qui la fuite il suffit de rester à casa ou seulement ou dans la prière. Et il te dit la prière au fer vendu jusqu'à une grande efficacité. Car cette prière, c'est la prière accordée. C'est la prière accordée. Comment les autres, je ne la paix pâtie. Parce que il m'a dit traverser l'homme et Et on est en train de traverser. J'ai qu'à mettre à sec, puis virer rempli. Parce que l'eau en lui-même, c'est la parole de Dieu. Et c'est ça qu'il a crié à dire. Éveillez conscience à vous et gardez nous vent, éveillez conscience à vous, gardez en l'air, éveillez conscience à vous, rentrez dans l'humilité. Et c'est ça, Jode là, il voulait vraiment sauver le peuple à ça. Il voulait faire nous comprendre, nous les chrétiens, parce que non, l'homme on nous avons il y a là, mais l'église c'est vous, mais il n'y a pas à comprendre. Mais mon Dieu, quand vous avez aussi, vous criez, vous guéri. Et là, on va voir à parler, des gens qui ont des problèmes d'estomac, mais qui ont des problèmes même au niveau des ventes, des brûlures. À au nom de Jésus, le jour que tu es dans le scre, ça ou tu Et c'est là que témoigner de la gloire à mon Dieu. C'est <coughs> là que témoigner, c'est ça qu'il a crié. Il a dit qu'il le temps. Et il y gens qui ont sauvé Pepaye. Des gens qui ont délivré de la captivité. Des gens qui ont délivré du filet de leurs Mais qui le fait C'est l'Éternel et vous voulez virer en Égypte, vous voulez virer dans Vous voulez virer dans le monde? Vous voulez virer dans le monde? c'est ah ben là, que y a un Bon Dieu, ben, mon père, vous ne pas travail non travail? a un, bon, un bon problème et je là, vous voulez virer là? Non, vous pas ça, prendre. Bon, vous ne dit, du vieil. Et il Et libéré. C'est ça la gloire de Dieu. C'est à travers vous que mon Dieu a C'est à travers vous qu'il a éveillé conscience. C'est à travers vous qu'il a montré manifestation du Saint-Esprit qui est la gloire de Dieu lui-même. A quand Dieu vraiment comprendre, prendre le temps des temps, après rentrer en définition du, de l'enseignement de la parole. En vrai, fait, seulement de gens là des bases de ton message et de comprendre comment racheter le temps. S'il si fait ça au peuple d'Israël et il fait oui. pas d'autres monde, pourquoi il ne peut pas faire il Pourquoi -il, monde, il faut venir mon faire virer en Égypte Ou bien virer la sorcière Ou bien virer là où la sortie Ou sortir quand ça ne va pas, ou virer Non, gardez-nous pas gardez derrière. Il y a qu'à dire vraiment, Merci. et Nous créditons, rêvez nous encore, Merci et que Dieu vous garde. Alléluia.